Bonjour à tous, voici en quelques mots comment rétablir l'équilibre climatique et permettre à notre terre de nous fournir le meilleur toute l'année En fait, voici comment planter ici et maintenant l'harmonie climatique et lui permettre d'être un havre d'abondance, de paix, de joie et de santé prochainement pour tous et partout Écoute le chant des oiseaux la plupart sont à très haut degré vibratoire. Ces chants sont porteurs d'harmonie et capables de nous guérir et de maintenir très élevé notre état de santé et nos énergies générales. Ceci ne peut suffire bien évidemment, mais j'ai pu comprendre à la toute dernière exploration vers les autres terres, sur l'une de mes autres chaînes, les terres que l'on nous cache, c'est une des principales clés d'une existence perpétuellement florissante, harmonieuse et de pleine santé. Les sons et vibrations des diverses machines que nous utilisons et nos pensées négatives parasitent considérablement ces champs auxquels notre santé est directement liée. Regarde, écoute ces oiseaux sont de plus en plus rares. Notre mode de vie les extermine. Pour sauver ceux qui sont encore en vie et les aider à se perpétuer sereinement, il faut planter des arbres, d'essence et d'espèces différentes. Planter des haies comestibles, des bordures, des bois et des forêts comestibles un peu partout. En particulier des arbres fruitiers et des vivaces comestibles. Les fruits qui sont en haut pour la nourriture, l'abreuvement des oiseaux ainsi que pour qu'ils puissent y nicher. L'espace médian et le bas est pour les espèces vivant sur terre et ceux qui tombent à terre pour ceux qui vivent à même la terre et en dessous. En plantant des arbres un peu partout, nous allons aussi faire jaillir de nouvelles sources d'eau pure un peu partout, parce que les sources existent grâce aux arbres. Ce sont les arbres qui retiennent et conduisent l'eau vers l'intérieur de la terre, qui fait rejaillir ici et là l'eau qu'elle ne contient plus et qu'elle a purifiée et enrichie de ses précieux minéraux. Se nourrir de végétaux, fruits, graines, feuilles, racines, c'est aussi, c'est aussi choisir une meilleure santé en évitant ce qui cause la plupart des maladies et décès. Et c'est être aligné au cœur en ne subsistant pas au détriment d'un autre. Planter des arbres nourriciers et de nombreuses espèces différentes, c'est garantir des fruits toute l'année en suffisance pour tous planter partout où c'est possible, c'est continuer de regagner sur les déserts et petit à petit, complètement réguler le climat partout sur la terre. Car ce sont ces grosses coupes franches de forêts et autres gigantesques exploitations et destructions des haies qui entraînent pour beaucoup ces dérèglements climatiques. Il y a aussi et tout le programme de climato-ingénierie qui fait sa loi ici et là comme arme de pression massive. En reboisant un peu partout où c'est possible, on régule les eaux, les vents et les températures et la biodiversité et on favorise la bonne cohabitation de tous. Avec de la nourriture à portée de main, quand tu as faim et toute l'année, tu peux te consacrer avec bonheur à ce qui enchante ton cœur. Lorsqu'on a tous de quoi manger à notre faim et de l'eau de source à disposition un peu partout en suffisance, et qu'il y a suffisamment d'espace très confortablement pour tous, et que chacun peut vivre paisiblement dans un logement fait par lui avec l'aide de proches, avec les matériaux naturels qui sont à disposition. Dans ces conditions, gagner sa vie n'a plus aucun sens. Et d'ailleurs, ça n'a de toute façon jamais eu le moindre sens, sauf dans une forme d'inversion et de fausse croyance qu'on nous a instituée bien avant la naissance. Tu comprends alors que la vie et la terre est ton cadeau suprême de chaque instant. Et alors tu le respectes et en prends soin. La santé est généralement parfaite dans ces conditions et la maladie ou différentes affections deviennent rares ou se voient tout simplement guéries. Cette situation permettra donc un état d'esprit plus serein et joyeux. Il nous faut en regard de ce qu'il y a à faire, œuvrer aussi sur notre état d'esprit dès à présent, sans attendre, et nettoyer chacun ce dont il faut nous délester afin d'entrer léger et préparé à ce nouveau monde qui nous tend les bras et qu'il nous appartient de planter ici et maintenant. Pour ma part, je te propose un service adapté qui peut grandement t'aider sur cette voie libératrice de bienveillance et de vertu. Je te propose un entretien, si tu es déjà sur la voie de l'alignement et que tu souhaites seulement un éclairage, une aide pour pratiquer le souffle bouclier ou des précisions que je serai susceptible de te donner directement. Je te propose aussi une consultation avec tirage de cartes, avec mes cartes, réalisées spécialement pour faciliter la voie du grand alignement, qui est une voie royale d'unification de son être, avec soi, les autres et l'univers pour le meilleur. Lors de cette consultation, je serai en alignement sacré avec le grand tout, pour répondre à deux questions fondamentales. Le premier tirage se consacre à recevoir le message que le grand tout a à te délivrer. Le deuxième tirage te donnera les indications pour t'aider à t'aligner au meilleur. Cette combinaison de tirages est très puissante et peut vraiment changer le cours de ton existence vers le meilleur. Pour plus d'informations et pour prendre rendez-vous, tu as tout sur mon blog. Je viens d'ailleurs de créer une page dédiée aux consultations pour ceux qui le souhaitent. Tu as sous cette vidéo l'URL active de mon blog. Je vous souhaite à chacun de tout mon cœur le meilleur. A très bientôt, Isabelle.